Suspension de séance de 5 minutes. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Député qui vient de prononcer cette phrase. Pardon? Une suspension de séance de 5 minutes.